Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans un cadre un petit peu particulier puisque nous sommes chez Xavier. Oui. Hey. Voilà. <rire> de la Pixie Army et make-up artiste, stylist mmh. euh, pour cette vidéo. Donc comme vous me l'aviez demandé, j'ai fait Ariel en tenue de sirène. Mais alors là franchement, on a mis le max, Il y a du cas, max, ouais, grave. On a fait, euh, au top. <rire> alors comme vous allez pouvoir le voir, tout d'abord, et eh bien j'ai conceptualisé la tenue. Donc j'ai fait un petit croquis tout ça. après, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes petits achats sur internet. Et enfin, j'ai retrouvé Xavier pour cette préparation que je vous laisse découvrir en image. On y va La première étape de ce maquillage, c'est le teint. Donc on applique tout d'abord la base... Too Faced pour ensuite passer à mon fond de teint habituel donc le Hello Happy de chez Benefit. Ce qu'on a fait c'est qu'on a mis sous deux couches donc la première une couche uniforme sous tout le visage et une seconde sur les zones un petit peu à risque qui bougent dans la journée notamment les arêtes du nez. Puis on est passé à mon anti-cerne donc c'est le Boeing que je vous avais dit que j'aimais pas plus que ça et on l'a utilisé autant en anti-cerne en correcteur donc notamment sur les arêtes du nez là encore et on a matifié le tout avec la poudre transparente de chez MAC qui faisait plutôt bien le job, je dois dire. Ensuite, on s'est attaqué au regard avec une base à paupières de chez Fenty Beauty, puisque bon, euh, comme vous avez pu le voir, ce sont des couleurs qui sont assez pétantes pour ce maquillage, surtout avec un fard aussi vert, et j'ai été très surprise, parce que je pensais vraiment que les yeux bleus comme moi ne pouvaient rien se permettre, et au final, ce maquillage était vraiment magnifique. Donc tout d'abord, euh, on a tapoté cette première couleur, et ensuite on est parti sur du violet, donc il y a deux violets différents qui sont mélangés, pour obtenir le violet parfait et il n'a pas été mélangé au vert comme vous pouvez le voir à chaque fois que Xavier estompait et veillait à ce que les deux couleurs ne se mélangent pas puisqu'elles ne vont pas ensemble, elles ne se fondent pas bien. Ce qu'il a préféré faire du coup c'est mettre du bleu entre les deux couleurs que vous voyez sur la palette Urban Decay et il a bien fait attention à chaque fois estomper, flouter pour ce côté un peu plus aquatique. Ensuite, pour donner un peu plus de lumière au regard, on a mis des paillettes. Donc autant euh, sous les sourcils que à la naissance de l'œil pour faire un petit point de lumière et on a appliqué des petites paillettes de chez Make-up Forever. On passe ensuite à un eyeliner dont je suis pas très fan de la marque Fenty Beauty, je vous avoue que je préfère le mien, mais il fallait absolument avoir un beau liner noir pour vraiment définir le regard, ça manquait vraiment. Et en ras de cils, on a remis du violet pour bien définir le regard, pour bien faire le contour. On s'occupe de mes sourcils, comme d'habitude avec mon produit que je ne vous ai pas listé, mais c'est tout le temps le même, de la marque Kiko. Et ensuite, on réchauffe le teint avec cette palette de chez Benefit. Donc pour obtenir la couleur parfaite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé ces deux couleurs-ci. Pour le contouring, puisque bon, j'ai un teint ultra pâle, et comme vous pouvez le voir, et ça m'a fait beaucoup rire, pour le contouring, il nous conseille de ne pas trop forcer sur le menton, parce que sinon, vous vous retrouvez avec une barbe. On s'occupe de l'highlighter, donc euh, chose que je ne fais absolument jamais. Il y a deux couleurs d'highlighter qui ont été mélangées, là encore. On en a mis un petit peu partout, mais principalement en dessous des yeux et au niveau du nez, pour bien le définir. Et pour le dessous des yeux, Xavier a opté pour du bleu un petit peu plus clair. Madame Bon alors je vous avoue que là on a un petit peu triché, de base on était censé mettre des fossiles et au final pas du tout. On a décidé de partir sur un mascara et j'ai mis du crayon blanc à l'intérieur de l'œil, mais bon, on trouvait pas ça très intéressant à filmer. Et après on a décidé de rajouter des paillettes sur l'highlighter. Pour ce côté vraiment sirène, aquatique, tout ça, tout ça. Et j'adore les couleurs des paillettes, ça m'a inspiré sous l'océan, comme vous pouvez le voir. Et enfin, la touche finale, c'était le rouge des lèvres, pour rappeler notamment le bandeau, les lèvres un petit peu charnues, tout ça. On a d'abord défini les lèvres avec un crayon, avant de passer à la couleur avec le melted matte. Et ensuite, eh ben, je vous ai fait des poses de youtubeuse, quoi. <rire> Personne ne fait la bouche de passion <rire> Alors, pour la coiffure, on a décidé de partir sur un côté un peu wavy, de mettre un petit peu de volume, tout ça pour vraiment rester dans l'esprit d'Ariel, puisqu'elle a quand même une sacrée chevelure. À part que, eh bien, ça ne tient pas sur mes cheveux, voilà, on est content de la prendre. Donc, Xavier a passé pas mal de temps sur ma coiffure qui n'a pas tenu, mais je voulais quand même vous montrer l'effet sur la frange et j'ai pu faire la meuf comme ça pendant 5 minutes avant de me retrouver sur le parc. Oh, <laughs> oh, actuellement à Disneyland Paris devant le château et il se passe un truc de ouf puisque c'était pas du tout prévu mais en fait Disneyland Paris nous a proposé de participer à la journée Dream Big Princess donc comme vous pouvez le voir je suis dans mon Disney Bound et euh, on, va, on a pris des photos pour Disneyland Paris et là on s'apprête actuellement à tourner une vidéo euh, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos puisqu'elle sera sortie au moment où je vous parle mais euh, je suis juste tellement touchée vous avez pas idée genre euh, c'est vraiment une consécration pour moi c'est le fait de savoir que Disneyland Paris reconnaît ce que je fais c'est juste ouf donc je suis juste trop honorée En vas trop loin, t t en tu ah ça Ah oui, c'est ce On on tout de suite. Aujourd'hui, je suis habillée en Disney Boom d'Ariel. C'est une princesse que j'aime énormément parce que c'est la première du sous d'or de Disney. C'est également une princesse qui prend ses rêves, qui est pleine d'optimisme, qui a quand même sacrifié sa joie. Tu m'en vois quand même ou oh, oh, pas tu peux nous expliquer maintenant que tu me dis ça tourne Et oh, en fait, c'est important de, de participer au projet Prends en terrestre <rire> princesse donc Disney Boom Zero, une Disney et deux princesses avec le hashtag vitrine de princesse Prends en terrestre princesse Et sachez qu'avec chacune de vos photos, un dollar est reversé pour la gratification oui, oui. la vidéo. C'est la botte et ouais, coup, toi, Tu euh, as l'habitude de faire euh, ça, ça Tu as déjà représenté d'autres princesses dans tes looks euh, Alors moi, euh, je fais énormément de Disney euh, J'aime vraiment m'habiller aux couleurs des personnages de façon ah, de Je autant les personnages masculins que féminins, hein, des animaux. Mais c'est vrai que je trouve ça cool que chaque personne puisse incarner le personnage qu'il préfère dans l'université et qu'il puisse, en... qu puisse rendre hommage autant aux personnages gentils, méchants et fins comme les garçons. Au quotidien et ça donc, voici pour cette vidéo. Out to Disney Boon, ma pixie army. On a mis le paquet, on a tout donné pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à Elle mettre une un. like. Ouais, j'ai jamais été comme ça. Je me reconnais même pas, les gars. Je vous le dis tout de suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un maximum de j'aime pour nous encourager. Euh, n'hésitez pas à dire bienvenue dans les commentaires à Xavier hein, parce que bon, il a quand même fait un sacré boulot. C'est bien éclaté. Ouais, on vous donne rendez-vous du coup dans les commentaires pour choisir le prochain personnage. Lâchez-vous, soyez originaux. Mmh. Celui qui aura le plus de likes sera le prochain qu'on fera ensemble et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous abonnez-vous partagez likez commentez je compte sur vous la pixie army t'es prêt pour le ah ouais, ouais. bisous bisous bisous, bisous.